Dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo parce que j'ai envie de partager avec vous au travers d'une anecdote euh, comment faire et eh bien pour apprendre efficacement une langue, euh, par quoi commencer exactement euh, si vous êtes perdu parce qu'il y a plein de choses à maîtriser dans une langue et le problème c'est que souvent on sait, on part dans tous les sens, euh, on, il faut faire ça, on a plein de ressources, on a plein d'applications, on a plein de livres, on a plein de trucs, on perd confiance, et puis et puis il y a une nouvelle solution magique qui arrive, puis un nouveau truc. Bref, je vais vous euh, donner vraiment euh, par quoi vous devez commencer et euh, comment oser le faire parce que que souvent, et eh bien on est bloqué euh, par euh, des petites euh, croyances limitantes qui sont là qui nous empêchent de réussir. Juste avant de vous partager tout ça. Je vous invite à télécharger le kit de démarrage 7 jours qui vous permet de savoir eh bien, comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. C'est gratuit, vous avez le lien qui se trouve juste en dessous de euh, cette vidéo dans la description. Vous avez le lien également ici. Je vais déjà vous raconter cette anecdote. C'est euh, une, une anecdote que j'ai entendue, enfin une histoire plutôt, que j'ai entendue il y a quelques, euh, quelques jours, quelques semaines. Et je me suis dit mais il faut absolument que je leur raconte parce que ça va vraiment bien illustrer euh, le propos que je veux euh, partager avec vous aujourd'hui. Donc, ce sont deux personnes, euh, donc non, c'est déjà une personne, vous voyez mon talent de, pour raconter une histoire, déjà pour commencer, bref, c'est une personne qui a perdu ses clés de voiture. Elle est en train de chercher, elle cherche partout, elle regarde par terre, derrière les feuilles, etc. Elle ne trouve pas ses clés de voiture. Et vous avez un, un coureur qui passe à côté qui s'arrête, hé, hey, je peux t'aider, qu'est-ce qui t'arrive bah, j'ai perdu mes clés, ok, bah écoute, je vais chercher, je vais chercher avec toi. On va chercher tes clés. Ils se mettent à chercher, tous les deux, voilà, ils ne trouvent pas, ils ne trouvent pas, ils ne trouvent pas, ils trouvent pas. Et à un moment, vous avez le coureur qui dit à l'autre personne, vous savez, cette phrase, quand on a perdu quelque chose qu'on n'a absolument pas envie d'entendre, c'est « Mais est-ce que tu te souviens où tu as perdu tes clés ?»« Mais ben non, évidemment, je suis en train de les chercher. Ben, » Alors nous, forcément, on répondrait ça, mais l'autre personne lui répond « Ben oui, oui, je sais où je les ai perdus, en fait, je les ai perdus là-bas. » Et le gars, le coureur, s'énerve. Il dit, mais pourquoi on cherche ici puisque tes clés sont là-bas Franchement, là, ça fait deux heures qu'on perd notre temps. Pourquoi est-ce qu'on fait ça enfin, Évidemment, ça paraît stupide. Euh, mais l'autre personne répond, ben non, les, mais là-bas, il fait sombre, euh, et ça me fait peur, j'ai pas envie d'y aller. Euh, du coup, je cherche ici. Donc, vous voyez très bien, euh, c est, c est, je trouve génial cette histoire parce que, en fait, c'est souvent ce que je vois dans l'apprentissage des langues, dans l'apprentissage de l'anglais, c'est ce que je vois avec mes élèves, c'est qu'en fait on va euh, pas actionner sur les bons leviers, on va actionner sur d'autres leviers, parce qu'en fait il y a des choses qui nous font peur, il y a des endroits où on n'a pas envie d'aller, tout simplement parce que c'est souvent, encore une fois, euh, lié à des croyances euh, limitantes, à des peurs qu'on a, et c'est ce que j'essaie toujours de vous démontrer en fait au travers de cette chaîne, au travers du marathon des langues, c'est que parler une langue c'est pas simplement une association de plusieurs mots ensemble, de grammaire, de voilà, tout ça ok, ça fait partie de la langue et c'est important sauf que c'est pas la première, chose, euh, la première chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est vraiment euh, ce qui vous bloque et c'est ce qu'on fait dans le marathon d'anglais, on le fait dès le départ dans le programme de coaching, c'est qu'on fait euh, sauter toutes ces croyances. Toutes ces peurs du euh, j'ai peur de parler, j'ai peur euh, j'ose pas parler, euh, j'ai peur de la critique, j'ai peur du regard des autres, euh, j'ai peur de mal faire, j'ai peur, euh, j'ai entendu la dernière fois, euh, j'ai peur de, de mal représenter les valeurs de l'entreprise. Enfin voilà c'est vraiment des poids en fait qu'on se met sur les épaules dont on n'a pas besoin et ça c'est vraiment là-dessus euh, ce sur quoi on travaille. Et vous le savez en fait, vous savez que si vous voulez parler anglais au fond de vous, vous le savez, nous on essaie juste euh, par des défis et par justement le, le coaching où on vous fait passer à l'action pour aller euh, déverrouiller tout ça. Et en fait vous avez beau savoir que euh, qu'il faut parler pour parler une langue tout simplement, pour faire du vélo il faut pédaler, euh, vous le savez c'est la pratique, c'est la pratique, c'est la pratique, mais du coup parce que ça fait peur, parce que on a toutes ces croyances, et eh bien, on va se focaliser sur autre chose. On va faire, c'est son appel de la procrastination intelligente, c'est-à-dire que vous allez apprendre, vous allez faire des exercices, vous allez faire de l'écrit, vous allez apprendre la liste des verbes réguliers, vous allez voilà, faire plein d'autres trucs, regarder des séries, tout ça. Et tout ça, c'est très bien. Ça va vous, vous monter vos piliers de l'expression écrite, de l'expression de la compréhension écrite, etc. C'est très bien. Sauf que quand vous faites ça, eh bien, vous déséquilibrez justement vos, vos piliers d'apprentissage euh, de l'anglais ou de la langue que vous apprenez euh, parce que la pratique orale n'est pas là. Alors que la pratique orale, c'est ce qui va vous donner le plus de résultats. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure comment apprendre une langue efficacement. C'est aller mettre en pratique ce qui va vous donner le plus de résultats. La pratique orale est l'un des... est le pilier essentiel que vous allez devoir mettre en pratique de suite parce que généralement c'est la première chose qui bloque et c'est ce qu'on fait en priorité dans le marathon d'anglais mais une fois que ça s'est débloqué dès le premier mois quand on vous a aidé, euh, qu'on vous a donné le plan d'action pour aller déverrouiller ça, il y a d'autres blocages qui arrivent. Quand on apprend une langue on se rend compte c'est vraiment un chemin personnel, c'est encore une fois c'est pas juste des mots qu'on met ensemble, c'est pas des maths en fait, c'est vraiment un chemin parce qu'on est face à ses propres, ses propres blocages. Et donc une fois que vous avez déverrouillé ça le premier mois, tac, il y a un autre blocage qui va arriver. Bon, c'est la compréhension. Hein. J'arrive pas à m'empiler des déséquilibré. qu'est-ce que je peux faire, etc. Et bien là, encore une fois, vous allez mettre votre énergie sur ce pilier. Vous allez être focus là-dessus, vous allez relever des défis par rapport à ça. Et une fois que c'est passé, eh bien, on reprend un autre pilier. Après, ça va être, je sais pas, ça va être le niveau avancé. Ça va, vous avez besoin de vocabulaire plus, plus avancé, plus technique peut-être par rapport au métier que, que vous apprenez. Euh, par rapport au métier que vous faites pardon euh, et ce que vous allez faire, vous allez focuser euh, focaliser votre, votre attention sur ces mots de vocabulaire et pendant un mois vous allez faire ça, en fait c'est vraiment ça, c'est découper votre apprentissage n'essayez pas tout faire d'un coup au début parce que ben, c'est submergent, mais vraiment focalisez-vous là où vous devez aller et si vous avez, euh, j'aime bien cette phrase je l'ai entendue euh, entendu à maintes reprises ces, ces derniers temps, c'est euh, la peur est une boussole, si vous avez peur de faire quelque chose, ça veut dire qu'il faut y aller, ça veut dire que c'est ça qui va vous faire avancer, donc faites-le passe à autre chose euh, et vraiment réfléchissez à c'est quoi mon challenge en son nom et faites tout pour débloquer ce challenge voilà c'est pas plus compliqué que ça euh, pour apprendre efficacement c'est ce qu'il faut faire en tout cas c'est la pédagogie c'est la méthodologie qu'on qu enseigne qu'on donne qu'on enseigne auprès de nos élèves du, coach, du programme de coaching marathon d'anglais. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur ce programme, parce que je pas de vous en parler, euh, vous avez euh, le lien en description euh, pour aller sur la page d'infos. Vous pouvez réserver un appel euh, avec moi ou, un, ou avec un membre de mon équipe ou avec moi. Euh, voilà, vous, vous aurez toutes les infos. Contactez-nous, on répond toujours aux mails, aux appels, tout ça, tout ça. Puis, ben, si vous avez aimé cette vidéo, vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un, et eh bien, partagez-la tout simplement, likez-la, ajoutez-nous, euh, mettez-nous des commentaires. Ça permettra de remonter dans l'algorithme YouTube et d'aider encore plus de personnes. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao